En 1912, Alfred Wegener publie une théorie révolutionnaire proposant une explication scientifique à des phénomènes géologiques et climatologiques jusqu'alors incompris. La recherche en géologie est transformée par cette vision novatrice qu'est la dérive des continents. Ce film ne raconte pas son histoire. Hiiiiiiiii! Mm. Eteins l'alarme, and et join us if si you want live. Visiting the hospital so much, man they think we work here. Avec le camion, on aurait pris tous les cartons. Les voiture qui passent la porte. Il va falloir choisir sagement. On va pas y aller au feeling, c'est beaucoup trop complexe, beaucoup trop compliqué. Non, laissez-moi plutôt vous montrer une méthode. On pas le temps de faire les calculs là et on a surtout plus de temps il est déjà 17h à Hawaï T'as mieux comme idée Un truc rapide on prend les deux grandes priorités on complète avec des petits et on se casse Mais non mais j'allais calculer un truc avec une certitude tout 312 842 Ok c'est bon pour moi Parfait on se casse alors maintenant Ouais, ouais, moi ouais, ouais, je suis sûr je garantis le plus. Hein. Mais là, on est pressé, les flippers arrivent à tout moment, alors on va faire comme un infanterie, on se casse ailleurs, maintenant. Je l'ai vraiment vert, ce casse. Je veux dire, j'apportais le côté formel pour un problème d'optimisation qui était quand même vachement compliqué, et là, il y a Barry, le mec en salopette rouge, qui arrive et qui dit genre, on n'a pas le temps. Je veux dire, on mettait à raison de 5 secondes par panneau stop on en mettait 2580 supplémentaires, la police s'était ralentie suffisamment, je pouvais sortir au moins une meilleure solution. Et non, le mec il fait quoi Oui, euh, pas le temps, pas le temps, blablabla. Bla bla bla. On prend les deux plus gros, et ensuite on complète avec des petits Non mais allô quoi Je veux dire, tu fais un casse de banque, tu prends les deux plus gros, et ensuite tu complètes avec des petits Non mais franchement, quoi, c'est n'importe quoi, c'est pas professionnel. Non non mais voilà, bon, prochaine fois, j'espère qu'on aura suffisamment le temps et que c'est moi qui aurai le lead de la méthode. Mission accomplie Pas de mort, plus de 300 000 euros. Bien, je suis heureux de voir que l'équipe s'est bien débrouillée. En temps et en heure. Mystique. Votre prochaine mission prendra place dans le Sud. Un associé doit partager ses gains au poids. Votre rôle est de vous assurer qu'il m'envoie la plus grosse partie du pactole. temps Plusieurs jours. Cette fois, vous aurez le temps de réfléchir à la meilleure solution. C'est cool, ça veut dire que c'est moi qui fais le méthode cette fois. Voici votre contact. Téléphone Merci Smith. Hélène et le garçon, j'écoute Salut, ça farte Leur seconde mission fut un succès, notamment grâce à Doctrov qui permit de trouver en quelques jours la meilleure répartition du Grisby. L'équipe continua de résoudre les problèmes en employant l'une ou l'autre méthode, rapide et approximative, ou longue et exacte. À ce jour, ils courent toujours.